Oh là là, ambiance grand départ, avec toutes ces valises bordel, regardez ça, c'est toute la régie qu'on déplace. Départ pour Helsinki, bientôt. Et après derrière, suivi d'un 13 heures de vol à direction de Tokyo. 13 heures de vol, regardez, ce monsieur là, il Il sa il est fatigué. Tes chaussures et les. Regardez les baskets par terre, ça va pas du tout. Ce mec est fatigué. <rire> T'es en <enfant> forme <rire> 13 heures de vol, ça va être incroyable. En gros, il expliquait que le gars là-bas au check-in, il a tous les pouvoirs. Euh... Genre, il peut te, ne pas te faire monter dans l'avion, il peut te faire passer un truc en surpoids, il peut faire ce que tu veux. Genre, il faut juste euh, selon est-ce que t'es euh, sympa ou pas. Donc, si tu lui mets la valise dans le bon sens, euh... poignée vers le haut, que tu lui avant... arranges la vie, bah lui, il t'arrange la vie. Petite astuce de vol, soyez toujours sympa avec les mecs du check-in. Mettez la valise sur le haut, soyez poli, et ils peuvent vous faire passer quelques douilles. Ah ouais, mon Hugo. On a passé la galère, sécurité et check. Bagages check, euh, check-in check, tout ce qu'il faut. 56. On a l'avion à 10h50. Donc je pense qu'on a 30 minutes, un truc comme ça, histoire de se poser vite fait. Le but c'est quoi C'est tu fais un clip ou quoi Ouais moi. Waouh ouais. <rire> ouais. Ouais j'arrête. Mec, ça va. Mais euh... je me dis que si on passe par le nord, genre passer genre par la glace et les vents froids, c'est-à-dire l'avion il va tanguer. Ouais. Ça va être l'idéal. Tu vois que t'es un peu proche là frérot, non ouais. Manger à vos frais. <rire> Ça, c'est du sérieux qu'est mec. Très, Il y avait bleu! Il y avait bleu! Vous, vous, vous avez eu ça à combien? 3, 3 balles. 4 dollars! Eh, dédicace au cameraman, c'est toi! Avec <rire> hey, ta moustache là! Qu'est-ce <rire> qu'il a lui? Je sais pas, ça c'est efficace, mais tu sais, ceux qui portent ça comme Joël, y fait, je trouve c'est horrible! Non, moi je me mets comme. moi j'ai tout le temps ça, j'ai oublié le mien! Eh, hey, n'achetez jamais à l'aéroport, acheter le euh, ah, Action Action! 3 euros à Action! 2,99 Action! Il y en a des roses, des bleus, des jaunes, tout! Moi je préfère comme ça! Hein en fait, avec le dos, tu peux faire comme ça, et ça, je trouve ça plus agréable. Moi, je comprends pas. Ça fait... Moi, je pense comme ça. Je vais tester. Ah, c'est vraiment je tester. horrible. On est en Finlande, les amis. On est en Finlande pour l'escale. On a payé moins cher avec l'escale. Et surtout, Finaire nous proposait des billets avec deux bagages ensuite, inclus par personne. Et ça, c'est incroyable. Vous avez vu le nombre de bagages qu'on avait au début Ça nous permettait de pouvoir le faire de manière flex. Et puis surtout, je suis allé poser la question fatidique à combien est l'upgrade m'ont dit 1000 euros. <rire> 1000 euros l'aller pour un upgrade Alex, j'aurais dû le faire ou pas Franchement, tu vas au Japon tous les jours toi Non. Moi j'avoue, j'aurais été un flexor, je l'aurais pris de ouf. Hein. <rire> Franchement, 1000 balles pour genre juste l'aller, je j'étais pas prêt à le faire. Ouais, ouais, j'aurais dû, comprends. Kevin ou pas Hugo Non, non. Tu t'es embourgeoisé, mais faut rester dans les choses simples. faut pas oublier d'où on vient. Oh le discours Il y en a que qu'un ici qui a flexé en allant. Attends, on a ouais mais il a payé que ça me paye. paye Oh Joël Il a perdu une CV, hein. attends, CV Attends, attends, attends, attends, attends Qu'est-ce que ça Joël Direction l'info T'as Mais frère, on... t'as même pas attendu qu'on arrive au Japon Mais t'as payé comment là J'ai payé avec le euh, l'hôtel, tu vois Je suis obligé de bloquer ma carte. Mais Joël, t'as 35 ans et les enfants Attends, en tu l'as payé Non, je suis ce matin, je suis obligé de bloquer ma carte, vraiment, parce que je l'ai... Ce matin, j'ai... Putain... Comment tu vas faire, gros au Japon, ouais, Tu vas m'aider, gros mais je, je suis comme ça, moi, je suis juste eu aux portes, gros Je vais pas avec mon téléphone Ah, mais c'est les est je pense qu'Apple Pay ça fonctionne pas, donc, ça Si, ça fonctionne, ça fonctionne C'est ah, ouais? avec ton compte ou avec ta carte, Apple Pay. C'est avec ton compte en banque ou pas ta carte, frère, ça Attends, attends, si attends, tu vas aller faire 13 heures de vol en encaissant la news que... Là, je l'ai bloqué là Attends, question Ton upgrade, tu l'as payé comment avec ma carte bleue. Oh ouais, là, là, Donc j'ai perdu ma carte bleue. Parce qu'elle était, elle devait pas être dans ta poche à l'arrache Ouais, tu as un ma poche, Mais t'as pas de portefeuille Genre, J'ai un portefeuille Gucci en plus. Et Mais c'est pas la première fois que tu perds ta CB en plus. Tu l'avais déjà fait quand on était en Corée du Sud en 2019. Oh ah, non, elle est là Donc tu, tu l'as bloqué là Pardon Tu l'as bloqué oh, ça, ça se débloque Ça se débloque, ça se débloque ah, ouais. eh, Pardon pour le temps, l'énergie immobilisée. <rire> Monsieur, tu peux nous parler de ton upgrade Tu vois, eux, ces clochards là, ils sont assis derrière. Il y a 5 minutes, il y avait plus de carte bleue. Comme du n'importe quoi. Moi, j'ai payé, je suis tout devant, mec. Il y a payé ouais. 120 Le... balles je pour, plus, pour les jambes. Bien gens. sûr Vous allez être vous allez série, là. Non, on va... Alex, tu iras faire un petit, je vais faire un petit test. Là, on va voir l'espace que j'ai pour mes jambes. Ah, oh, je suis comme ça, je serai à l'aise. Tu vois C'est ça, ça coûte euh, pas très cher, ça coûte 100 balles, 120 balles. Ouais. Pour moi, je suis à l'aise, allez. Retourne avec la plebe au lieu de m'ennuyer. Hein. Mais devant là, tu vois, devant moi, en plus oui. moi je suis à l'aise. Ça veut dire j'ai envie de pisser, je me lève, puis j'embête personne. Foule, si si je, je veux manger, de... j'embête personne. Et tu penses aujourd'hui la prendre la business class à le balles Ah franchement, après, pour ça le, dépend. Pour le niveau de flex, moi je pour te cache avoir... pas si. J'avais une OP à 6K, je la prends à la place. Hein. Juste pour le flex. Que là, il n'y a pas d'OP, là. Ouais, on n'a qu'une vie. Les partenaires. Eh, <rire> il faut financer on le voyage ça... au Japon, s'il vous plaît. Les partenaires. Le, le business. <rire> okay. Comment tu vas passer tes 13 heures en avion Moi, j'ai des <rire> documentaires. Ok. okay. J'ai des ouais, documentaires. <rire> ou... Il a croisé les gens avant de le dire. Ah, si ah, ça a parlé parce que ça veut dire que c'est sérieux. J'ai ouais. des documentaires. J'ai un documentaire qui s'appelle High Score sur Netflix. J'ai téléchargé quoi des vidéos YouTube de Chris d'iconic. Ouais, je vais faire que ça. J'ai des vidéos, des films, des séries. Jojo des trucs, des machins. Voilà. Toi, tu, dis, tu vas passer tes. Ah bah, moi, c'est un petit coup ouais, de mélatonine, puis petit coup de ouais. somnifère. En fait, c'est quoi. Pas plus, ouais, vraiment, ouais. <rire> moi, j'ai de toute façon, j'espère que le catalogue il est énervé, parce que moi, j'ai un peu gogolisé, j'ai oublié de télécharger des trucs. Juste, j'ai Tomodachi Game, un peu Tomodachi Game, d'ailleurs, hyper bon oh. animé. Toi, tu vas passer comment tes prochaines euh, 24 heures Comment tu vas passer l'avion Oh non, tu en mode rompi. Tiens, donne-moi la caméra un peu. Ouais. Alex, jeune cadreur, ouais. jeune gay, comment ouais. tu vas passer le voyage en avion hein donc, euh, comment tu as passé le voyage en avion Moi je, je connais quelqu'un qui m'a passé sa switch avec The Witcher et Skyrim. Ah Donc là tu pourrais faire 30 heures de vol en fait Là là, c'est bon je suis, je suis prêt pour tryhard try le jeu là. Bon les amis c'est parti et normalement si on cut on se retrouve dans l'avion et si on recut, on se retrouve euh, au Japon. That's ça dit quoi Ça dit 4 heures de sommeil sur 13 heures de vol. T'as pas dormi Très peu. Regardez ces cernes. Mais je suis content. Nous sommes passés. Tous les bagages sont là. Et on va rejoindre Dias, qui en plus d'être quelqu'un qui sent pas très bon, est quelqu'un qui est allé nous prendre du café au 7-Eleven. Il est 14 h Il faut tenir jusqu'à ce soir pour pouvoir vivre un voyage normal. Ça va, Joël Eh, dis-toi que lui, plus près comme ça. <rire> Et du coup, ça va Tu es bien arrivé au Japon, Joël Ouais. Euh, en termes de fatigue sur 10, t'as combien 8. Non, 2 Hugo Mais prend pas les questions alors que ça va paraître simple pourtant En vrai ouais, 4 sur 10 ça va, ça Faut tenir jusqu'à 22, 23 heures, après c'est bon. En vrai, fatigue sur 10, 7 sur 10. Ok d'accord. Et moi en termes de fatigue sur 10, je suis à 1 sur 10, j'ai trop bien dormi dans l'avion. Le pays de la technologie Traîne que du cash J'ai 72 papiers, un receipt pour la comptabilité. T'as Joël, qu'est-ce que tu penses de cette carte eh, hey, pour l'arrêt, c'est le début, mais je trouve que, technologiquement parlant, c'est un peu en retard. L'aéroport, c'est pas un aéroport euh, de Grand pays tu vois. Absolument. attends, je lis que des choses. D'ailleurs, tu as dit la gare d'Aubervilliers est mieux, mot pour mot. Oui, mais la gare d'Aubervilliers est mieux, c'est clair. On vient d'arriver, donc on va, faut pas commencer à pleurer dans les commentaires. Mais oh, okay. la du Sud met une vitesse. J'ai pris 100, tranquille. C'est Pas, pas une Ouais. Nature Ouais, nature, je crois. Et surtout, j'ai pris... <rire> Un au nigiri, ah ouais, un au thon et un au saumon. Joël, tu goûtes avec moi ou pas saumon. saumon ou thon Le thon, c'est pour les clochards. <rire> Là, on vient d'arriver, on adore le risque. Sacré boucher. Hein. Ah, c'est bon. Bon, bon. Non, c'est bon. bon. Non, c'est bon. Non, c'est comment bon. Il y a de la ah, sauce. C'est pas mal, hein ah. Zéro sauce, c'est riz, riz saumon. C'est riz saumon. 30% C'était du thon, c'était pas du saumon. Non, ouais, bah, du saumon. Un... Ah bon Le ouais, thon ouais, est là ouais. ça, sort, ça sent le thon. Hein tu veux goûter le thon Du thon, à un onigiri à 130 yen. Ça quoi, c'est pas un euro ça C'est même pas un euro. Un... Oh. Goûte mon gars. Ah oh, C'est une belle gueule. Hein. En vrai, ça va. Hein. Tu sais, pour un truc comme ça, de distributeur horrible riz. Attends, là, il y a de la sauce là. Oui, oui, c'est au distributeur. C'est charbon ça. C'est la carte bleue, ça Pourquoi ils prennent de la carte bleue Ça m'a saoulé la carte Mais sérieux, gros S'ils prennent la carte de nulle part, ça va foutre trop l'air, quoi. Non, ils prennent la carte bleue De quoi Je vais te filmer. Je vais te filmer, moi aussi, oui. je sais filmer les gens. Prenne la carte euh, de, la de nulle part est bon. Mon gars, Alex, goûte ça. Goûte ça, dis-moi ce que t'en penses. Opinion honnête Attends, moi aussi, je peux Attends, ou... euh... okay. <rire> Tiens, merci. Tiens, Hugo. C'est trop bon! C'est très très bon mmh. Oh mais ils ont bouffé toute la sauce, je le sais! Mais c'est bon! Alors, Joël! Celui-là, il éteint l'autre! Il <rire> Franchement, incroyable! Ça tue est bon, hein! Jarod, est-ce que tu veux goûter ça? Ah, c'est sucré, ça me parle là! Tiens, c'est sucré là, on aime ça te parle! Bah ouais, parce qu'après, ils vont dire, euh, tu donnes à manger à tout le monde sauf à Jarod! Il <rire> n'y a pas de discrimination ici! Regarde oh, regarde ça! attends! Tu aussi, hein! C'était vraiment bien! Bon plan! Cool. Ouais les gars je vais aller au, 4e, au, au 150e ah, étage de l'aéroport ouais, ouais. pour aller rentrer chez C'est bien ce qu'il faut faire. Il y a plein de trucs à <rire> faire. Faut ouais, être ingénieur plus ouais. 10 ouais. C'est bon. Je ça veut dire que c'est ah, ouais, bon Eh, c'est grave bon. J'ai acheté 5 onigiri à 100 yens, ça à 100 yens. Ça m'a coûté 400 yens au total. 400 yens au total c'est 2,50€. Ah ouais. Deux onigiri et deux ça. Ah ouais, pas. Donc là tu peux gagner pour euh, 4 balles quoi. Pour 2,50€, voilà ce qu'on a acheté à la sortie de dans l'aéroport. Là, là, là, là, le panthère de Japon, toi il pense quoi Bah là il... Là il est <rire> bon. dit quoi Joël Il dit que je suis... on est en bande. Ah On va aller rejoindre ce tocard de Yas, on va découvrir la maison. Je suis ému, on y est. Ça y est ça qu'on y est ça fait plaisir. On est parti il y a quasi 24 heures, je vous jure, je, je suis fatigué. Et on retrouve. Oui. Monsieur Yassanko Bonjour C'était bon, fait bon, bon voyage, tu les gars tranquille. Ah, tranquille Tiens, détrape plus tes bras Vous êtes pas trop fatigué Euh. <rire> Alors le... Je vais la dessus. Ça dépend ce que tu veux comme version, frérot. Bah, la version officielle. Moi, je vais laisser la place. Non Yass, t'as dormi là, tu dors avec Alex dedans. Moi, ouais, je vais ah, là, moi. En gros, là, il y a une chambre il y a la chambre à côté. Oh, là, ouais, mais Après en haut c'est le salon et je crois qu'il y a une autre chambre. Oui, ceci est ma chambre. Regardez, des petites attentions à l'arrivée. Et je vous cache pas qu'après 16 heures de voyage, ça fait du bien. Il est 15h50. Le seul but là c'est de rester réveillé 5-6 heures, prendre une douche et pouvoir dormir en ayant un bon rythme. Parce que demain, on fait l'émission avec Tev euh, et je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Je vais aller dormir. Ouais, est ouais. Allez, est quoi, leur mise. Alexandre, fais au claire. Moi, j'ai même pas encore visité, hein. Joël, tu leur présentes la maison ou pas un, attends, un petit peu en rapide, attends, attendant qu'on fasse un plus grand home tour. Tu vois, là, tu vois, petite chambre, tranquille, regarde, t'es à l'aise. Elle est à l'aise, il a du quoi, disposer ses vêtements. Viens dans notre chambre, ça, après, La nuit, elle était à chiffre. Tu vois, ça, c'est là, il, a... il, il est un peu fatigué. Moi, je suis pas fatigué, je suis en pleine mort. Ça, nous... Wow, ça va être la Black Star Bedroom. <rire> voilà, il a dit on fait la, de la chambre des noirs, c'est fou. Exactement. Regarde, toutes sortes de souliers. On va ranger les chaussures ici, t'inquiète pas. Regarde, regarde, regarde. Le divertissement. Voilà. As des cigarettes, tu mets une caisse, tu t'amuses. C'est cool. Allez, viens, mon ami. Bon boulot. Cool, hein. Là, il est toilette. <rire> ouais. J'ai envie de se connecter à Wifi, fi Ce, ce craquet de, des jeux vidéo. Crash Bandicoot, c'est pas Nintendo. Incroyable. Voilà. c'est cool de fou en vrai. Ouais, c'est très joli. Regarde, Virtual Boy, oui. est-ce que tu connais le Virtual Boy Non je connais pas. C'est un accessoire sorti euh, sur oui. la... Ah, la Play 3 Et en bois. Mix. Viens mon jeune. Mon jeune caméraman. Voilà, là, t'as une chambre. Moi bon, à la base. On devait dormir à deux euh, avec ouais. Hugo, mais j'ai dit non. Pourquoi J'ai dit non à cette Zumba. Donc Léon on est des soudios. Toi t'as trop de que... choses à vouloir te prouver. Mais non, moi trop je dors. Non, calma. Ça serait bizarre si tu t'envoies un calmar. Et là, c'est un autre truc c'est le lit japonais. T'sais. ils vont dormir là, même le sol et tout, ça va être sympa. Voilà. Donc là, les gens ils vont dormir ici là Ouais. Voilà. Ah. Ok. L'ISCA, c'était MTV pour beat My Ride. Aïe se... <rire> aïe aïe aïe aïe. Regardez gens, ces environs gens, de quoi. maison. Ah oui. Mon Gaïas, c'est comment ce quartier Je dirais 9-3. Mais comment c'est oh, Qu'est-ce que oh, tu oh. racontes Non, moi j'ai décidé, je fais les grilles. Moi je, je tiens, je tiens le rôle des Moi je tiens à dire que ici, avec ce petit cours d'eau, ce petit coucher de soleil et cette petite maison qui est la nôtre, c'est magnifique. Moi je kiffe. Non oh, là franchement. Y a pas une petite vibe, là, non j'ai envie de vous faire un câlin, tous, tous, tous, tous. T'avais dit quoi hors caméra bah, j'ai envie de vous faire un câlin, j'ai envie de vous prendre les coups. C'était censé être privé, ça. Oh, C'est bizarre ouais, là, On camera. Et t'as vu, on parle de ça et je vois le directement il se pointe, lui, hein. Il faille failli tomber, hein. En plus, moi, je poucave, moi, je poucave. Directement, il était dans les toilettes. J'ai entendu aucun bruit sauf le jet. Directement. Bizarre. Je tester le jet. Ouais, ouais, ouais. Alors le jet. Pas désagréable. <rire> on va aller chez Maguro Sushi. Et en gros, vrai de vrai, ça ressemble à Ivry sur scène ici. <rire> mais mal, hein voilà hein On ouais. est d'accord. On dirait le 9-3. On dirait Ivry-sur-Seine. <rire> <Mais rire> Laissez-moi avoir un peu ma saveur du Japon Ouais j'ai même pas le temps de faire le bandier qui fait 3 minutes qui casse l'ambiance là. Ouais, je, je, je le problème c'est que, que peu importe le, le paysage qu'il voit, il le compare à n'importe quel lieu en banlieue parisienne, c'est insupportable. Est on, on est là. On est dans un restaurant, et il va dire on dirait sushi shop, on dira c'est la colline du crash On va aller manger et je vais vous le montrer tout de suite parce que moi j'ai la 5G. On va aller le flex le plus oh. nul de l'histoire <rire> <rire> oh j'ai pas compris ouais, allez, chez, ce, que chez, ce, chez ce monsieur petit boui boui japonais mago Improyable. sushi qui a l'air de faire euh, des travaux des cartes Dragon Ball ici, et ça, ça, ça c'est un oh, pas des cartes Pokémon oh, ah, j'ai regardé projet. les avis oh, les avis sont bons oh, moi, par contre fait... je viens de remarquer un truc les avis sont vieux donc okay, il y a moyen qu'il est fermé en fait le truc. C'est noté ouvert sur Google. Ah. D'ailleurs, dans les commentaires, vu que c'est le premier épisode, si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils sur des choses à faire ou à voir, on est toujours preneur. Toi tu sors. Un Cette vlog série daily. de vlogs, ça va être Daily Vlog. Ah tous les jours Quasiment tous les jours. pendant deux semaines. Donc euh, il va y avoir du coup Putain, quelqu'un de productif, ça change. Hein. Oh là là. là ah là, gars. Là, là. Ah vraiment ça Et donc ça, ça, ça fait plaisir, vous aurez votre épisode pour suivre l'aventure au Japon. Euh, tout, pouce, bleu, pouce, bleu, pouce bleu, abonnement, commentaire. Es ouais, Zach, t'es trop beau. Non, non, non. Mettez tout, tout, tout, tout, tout, tout, les gars. Tout. Allez, on va dire 2000 likes, c'est Coup likes sur YouTube. Non. Allez 5000. Ok, 5000 likes sur YouTube. Zach il paye la bouffe pour tout le monde pendant tous ces jours. Go, On fait comme ça ou pas Let's go. Voilà. vais acheter 5... des likes moi. S'il vous plaît. bombardez, bombardez <rire> Parce qu'en plus j'ai faim et j'ai pas trop d'argent. Parce que je stream pas trop en ce moment. Ouais, si vous des info, des des likes. Vous du coup, fais une tier liste bizarre, des non. des les plus frais de. Oula. Là, je suis content. Là, je suis japonais. Itadakimasu. Ça veut dire quoi Je sais pas ce que ça veut dire. Bon appétit. Quoi tu penses que tu, tu me bats en termes de outfit Non Mais en vrai t'es frais, frère, attends je vais te mettre... Je suis là, petit pantalon large. Non en vrai euh, t'es beau gosse. Après Joël, Joël a dit je t'éteignais. Ah bon ah Joël a dit je t'éteignais. Ah bon ah qui est un en termes de outfit là Moi je préfère ça. Bah après, c'est pas que je préfère... Pourquoi Je suis pas objectif. Parce que moi je peux m'habiller comme ça, ça je peux pas. Ouais, c'est une question de goût. Mais pourquoi tu peux pas Parce que ça, ça m'irait pas. À part le t-shirt blanc, le pantalon là, ça m'irait pas. Tu vois mon genre de moi je, moi, je pense que si, en vrai, ça pourrait, ça pourrait ah aller. Ouais. Non, moi les pantalons là, j'ai du mal. Toi, t'es encore sur les sur les jodin skinny, toi. Ouais moi <rire> j'ai des grosses cuisses, j'ai des gros mollets. Ça c'est skinny. <rire> j'ai jeté ta caméra. <rire> toi, Zach, t'es en mode dégaine euh, vacances, vacances aujourd'hui. Moi. Ouais. Contrairement, à contrairement à certains, j'ai dormi que 4 heures, donc je suis fatigué. Donc j'ai envie d'aller bouffer ça de et d'aller bon. dormir tôt, comme ça je suis en forme. Demain bon, on a une belle journée, es... on a des choses à faire Et à préparer la première émission qui Demain pas tu peux teaser le vlog 2, Alors c'est le... quoi Oh, c'était oh. <rire> bon Alex, c'était bon Dans le vlog 2, de... qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, va y avoir les, euh, les courses Donc on va aller faire les courses Ensuite on va aller chez euh, Tev, donc on va visiter ses locaux On va installer le setup et on va préparer la première émission Qui est mercredi à 17h en Tu fait, t'as pour se... Tev ou pas Oui, oui, oui, non, alors en fait Tev on... il est venu Et il m'a proposé d'aller poser le setup chez lui Dans ses locaux et de faire des émissions en direct de là-bas Et même ça, les streams, ça. ça permet d'éviter Parce que vous verrez on vous fera. Un un room tour un peu plus complet dans un autre vlog mais en gros euh, la maison elle est un peu petite pour pouvoir poser le setup bah pour l'émission et tout en gros vu qu'il y a plein de, cap, plein de caméras et ouais, tout ça, ça, de... ça risquait de faire pas très clean alors qu'en vrai s'il si nous prête son setup et qu'on est au Japon en plus il y a déjà la déco et tout c'est ça et puis par génial. contre avoir du coup juste le, le, la, la maison en fait pour nous doux, euh, ouais, pour tranquille, pour, ça, rentrer, est ça, pour ça, chiller ça tue ça tue, ça tue donc on ouais, va ça, va faire ça suffit amplement et donc demain on est chez Tev l'après-midi et le matin on va faire les débiles et ça c'est la folie au je suis venu au McDo Non, en un... gros, parce que comment ça tu négocies pour manger sans souci <rire> mais non, mais déjà, elle... Parce qu'en gros, quand Zach il a ouvert la porte, elle était morte de rire, mais elle, elle s'attendait pas à voir un mec comme ça. Mais t'es mal à la taille de la porte, non, déjà En fait, c'est que c'est qu'ils sont Elle est en... Je crois qu'elle a gentiment dit d'aller se faire foutre. Il y en a d'autres là-bas. Elle a pas voulu quoi En fait, non, il pipait pas un mot et je crois qu'ils étaient en train de préparer des trucs, je crois pas encore Attends mais je vais traduire ce qu'il y a écrit Parce que, ouais, parce que je pense que euh, c'était en fait, même pas un Parce que là regarde, tu prends Google Trad, et là ça te traduit Sushi haut de gamme, bah si c'était là hein. Oui oui, c'est juste ne veut pas de nous frère Non je pense qu'à mon avis elle s'attendait à avoir un, un bon citoyen japonais, elle avait le titre colossal qui est en train de fracasser <rire> le mur les <en> mariage. <rire> <rire> le titan colossal <rire> bon, euh, Ça sent pas trop bon Mais en fait ça sent la, la, la, la nourriture, ça sent la bonne humeur, ça sent les câlins et les bisous là bon. Mais par contre frérot, tu veux vraiment embrasser oh, tout le monde là, c'est faux... Non mais vraiment mais je Regarde, regarde, regarde, la Regarde, ouais, mais, mais moi je suis content, aussi. moi aussi j'ai envie de t'embrasser. Elle a l'arrêt Elle me donne ah, non, le sourire. si vous voulez, après je vous laisse voulais <rire> <les rire> oh, On va goûter la street food, j'ai pas d'argent. Merci. Merci papa. <rire> Allez, va t'amuser mon petit. Ça a l'air ça a l'air trop bon, non bon Chicken. Chicken. Yes. No pork. Euh muslim. I don't eat pork. chicken. Chicken, okay. chicken Yes, chicken, yes. Uh, salt, or teriyaki sauce. Mm. il est dans une teriyaki. smoke. Teriyaki sauce. Ok, teriyaki sauce. Ok, la sauce. Ok, good. Incroyable. Oh, eh, j'ai pas envie de faire le bandeur, hein. Après, avec modules, dingue, ça va jamais dingue. En plus, ça nous a coûté combien 320 yens Donc ça équivaut à genre 3 oh, balles. Oh, oh, oh. Et il t'en a offert un en plus, Ouais, il m'en a offert franchement, putain, de un. Franchement, putain, c'est un bon coup. de fou. Le gars était de trop de sympa. une petite sauce teriyaki. Là, ah, je suis au max. Eh max j'ai goûté, en vrai, c'est vraiment un banger. Bon, mon ref, Alex, on inverse les rôles, là. En vrai, c'est du Dr. par classique. En vrai, c'est juste le packaging qui a changé il y a ouais j'ai normalement, ça tu veux goûter. Pour moi c'est du Dotta Pepper non Ouais classique hein. ça fait le taf. Et du coup là on est rentré dans un espèce de, de magasin euh, ouvert où c'est que des machines, euh, comme des machines à sous. Sauf que, en gros, c'était pour acheter des jouets. En gros, c'est... Euh, ouais, t'as un dresse, tirage au sort pour après voilà, avoir et un et truc. Quoi, euh... Et ce qui me tue, c'est que t'as plein de trucs qui sont laissés là. T'as des, des peluches. Ouais. Alors qu'en France, jamais ils laisseraient des peluches dans un magasin ouvert 24-24. Sans personne pour surveiller et tout. Ouais. Là, si tu, tu veux, tu, tu tires la peluche, t'as rien. Bah euh, Je sais pas si t'as rien, mais... Ouais, il y a des caméras, tu vois, mais... Il y a plein de trucs. En fait, c'est random. T'as ça, t'as des Godnam, t'as... Je reconnais quelques trucs, là il y a SpyX Family ouais. Zach m'a conseillé, exceptionnel Vous savez c'est quoi le, le problème d'être cadreur tout ça C'est que en fait, j'étais en train de faire un truc pour la cam et les frérots là bas ils sont partis sans moi Je me retrouve à devoir attendre et devoir marcher tout seul euh... Nickel, impec donc là juste pour récap, on galère de fou pour chercher un truc à grailler Non mais les gars, moi je suis japonais, je vais vous trouver un truc à manger là dans 5 minutes T'es japonais toi Ouais Mais... Itadakimasu Ah ouais d'accord Là je suis japonais Ah t'es chaud En fait il y a que 2, 3, 4 places à chaque fois donc il faut être... si on est 7 on peut pas... Ouais j'avoue j'avoue Taxer les riches Taxer les riches Retraite climat même une pas Ah se son est pris quoi toi J'ai pris des sushis, ouais. sans faire le maxeur les sushis euh, ici, là au Japon mm -hmm. Moi, je trouve pas que la différence du goût est phénoménale, on pas abuser Mais tu sens que le poisson, euh, il a vécu dans une eau claire, pas polluée mm -hmm. La chair du poisson est très très bonne Ok, bah ça se voit, t'as déjà enclenché ton <rire> assiette <rire> J'ai envoyé carrément <rire> Envoyé Quoi, ça, là, tu, ta... tu peux regarder les commandes. Ça, je sais pas, ça coûte genre 7 euros. Je me suis dit, what the fuck, c'est une scène pour 7 euros. Tu peux voir les précédentes commandes ou pas là-dessus En fait, on a une tablette. Et en gros, juste pour vous donner une ordre ordinate... un ordre d'idée, pardon, genre. Ça coûte que les 6 sushis, 439 Yen équivaut à peu près à 2-3 balles Tu commandes ça à Lyon ou à Paris frère, ça coûte 10 euros. ça m'a coûté 6,50€ Ouais c'est abusé C'est là C'est bon quoi Normalement en ça. fait, les makis ça m'a pas plus choqué que ça Par contre c'est les sushis, c'est solide C'est ah pas poste ouais. doux Et peut-être que là on est dans un truc bas de gamme tu vois oui, On va aller jeter un coup d'œil à la salle On coupe ta caméra Oh là là Ça c'est cool C'est bon C'est bon Voilà, en fragments de délire <rire> En fragments d'élite. Qu'est-ce que c'est que ça Et on met une miniature sur toi, de tu toi mets sur les une toilettes. Je roule sur mon trou de balle.